Pour synchroniser Sphero à notre tablette, il faut d'abord s'assurer de deux choses. Un, on doit s'assurer que le Bluetooth sur notre tablette est allumé. Et deux, il faut s'assurer que Sphero est bien chargé. Maintenant, la première chose à faire, c'est d'ouvrir l'application Sphéro Edu. Lorsque l'application s'ouvre, la majorité du temps, nous allons être sur la fenêtre où il y a l'option de connecter le robot. Sinon, nous pouvons aller en bas à droite, appuyer sur l'option téléguider, et là ça va nous demander quel robot nous souhaitons connecter. Nous appuyons sur connecter le robot, nous choisissons le bon modèle, et nous approchons le robot de la tablette. Nous attendons quelques secondes et le robot va se connecter à la tablette. Maintenant, il est possible que ça prenne entre 10 et 15 secondes pour que la synchronisation se fasse. Il est aussi possible que lorsqu'il s'agit d'un robot qui vient de sortir de la boîte, qu'une mise à jour soit nécessaire. Donc la mise à jour peut prendre de 1 à 10 minutes, mais c'est seulement la première fois que le robot se branche.